Oh oh, oh, oh, qui. On, voilà! Voilà ce qu'on a ce Pourquoi matin! As ta deux, jeunes, deux jeunes garçons qui s'amusent ici avec des jeux. Et voilà Colin. Où oui, est son gros drone? Il est dans l'auto. On va aller le chercher, mais il faut que tu t'habilles. Il rien. Il ne rien. Oui, je te filme, là. Non. Oui. Non. Oui, mais je pense pas qu'il est parti. Ah oui, il est parti. Genre, il est en train de me filmer? Oui. Pour vrai? Oui. Ben voyons Ah arrête! Oui, mais il me fais pas ça, mettez t'es mains Ben non, non, mais ça fait 5 minutes qu'il me filme. Oui, oui. Non, ça fait 22... Hé, hey, bon! moi! Char, oui. oui. ah. la batterie, <rire> ouais. Alex? Je te fume, hein? Non! Oui! Tu sais, tu lances, là? Attends, donne, don, attends, je vais gérer, là. C'est coupé! Non, ça roule. Oh. C'est pas coupé. Ça roule. Fais-nous une grimace. Et action! Pas... Action! Oh. Oui, action! Je croyais que je l'avais envoyé dans le... OK, veux tu veux-tu tourner? On en a 30 secondes. On arrête 30 secondes. 28, 29... Il est coupé! Hein? Oh. Bon, Mais ta batterie pas à terre. Hein? Alors ici, on a... Euh... Colin est en train de faire euh, une ascension dangereuse. Va-t-il réussir? Oui. Il te reste cinq secondes. 4. 3. 2. Un. Et voilà. Il a disparu ici entièrement. On cherche Alexandre ici, là. Alexandre, euh, euh, Karine, il a disparu dans le manège. Ah, oh, mon Dieu! Il me semble que j'ai vu. Attends, si la caméra se promène comme ça dans le manège, on devrait être capable de le trouver. Est-il là? Où est-il? Non, malheureusement, le manège... Peut-être est-il dans un autre manège? Oui! On vient Il vient d'apparaître. Alors il vient d'apparaître. Fais-le un beau sourire. Dis coucou, maman. C'est Coucou. Dis coucou, Karine puis Vincent. Coucou, Karine et Vincent. Ouais. Alors voilà, on l'a trouvé. Il est dans la glissade. Alors vas-y. Wouhou! Ici, nous avons Micheline. C'est moi-même. OK. Alors c'est fini. 30 secondes, c'est même bien vite. On va toujours aller chercher une autre batterie, je pense. Et on ne voit pas. Ici, on a des euh, efforts qui sont déployés par euh, Colin. Là, je ne sais pas euh, pourquoi il monte si haut là, mais il nous met à risque là. Papa, on peut voler le drone?